Salut à tous, allez c'est parti pour l'Expresso, aujourd'hui on va parler de grands démons, on va parler d'un autre Grand Démon qui affole la toile et on expliquera un petit peu ce qui se passe. On parlera de JDR, on parlera des sorties de X-Wing et puis également de Dystopia. Allez c'est parti Et je commence avec cette boîte, hein, la cité maudite, la boîte maudite. Alors qui l'a eu, qui ne l'a pas eu qu'il a eu au complet ou pas, mon dieu, une catastrophe, j'ai l'impression d'être extrêmement chanceux de l'avoir eu et de l'avoir eu euh, au complet. Euh, on a vu des choses absolument incroyables, des gens qui ont ouvert des boîtes avec rien à l'intérieur, des gens qui ont ouvert des boîtes avec euh, des, euh, des, euh, des, euh, des grappes en moins. Bon, après, c'est pas une nouveauté, ça arrive dans l'univers de Games et je crois savoir que le service après-vente de Games est assez efficace, donc n'hésitez pas à vous y référer. Pour ce qui est de cette boîte, sera-t-elle rééditée ou pas Est-ce un one-shot Non, ce n'est pas un one-shot. Bien entendu, c'est un système de Warhammer Quest. Donc De toute façon, ça sera exploité pendant au moins deux ans, comme l'a été Blackstone Fortress avec Escalade, avec le Zoat et avec d'autres extensions. C'est sur ces extensions-là qu'il faudra par contre s'inquiéter de la réédition éventuelle en français et qu'il faudra être extrêmement réactif lors de votre commande. Mais cette boîte-là elle va revenir, c'est sûr, elle reviendra euh, euh, en France, elle reviendra en anglais, alors moi je trouve extrêmement transparent la façon dont Games a, a communiqué ils ont précisé que à ce jour ils n'étaient pas en capacité de donner des délais sur la boîte et donc ils conseillaient au magasin de stopper euh, les précommandes moi je trouve ça extrêmement transparent très courageux et franchement on a souvent affaire à des éditeurs qui boudent la communication et la transparence donc euh, ben, pour une fois on ne va pas leur jeter la pierre, donc non euh, la cité maudite n'est pas un one shot oui il y aura de la réédition, pour quand bah, aujourd'hui hein, c'est quand même des choses qui euh, soi-disant hein, euh, viennent, viennent d'Angleterre, parfois viennent, euh, viennent de Chine, en tout cas pour les codex tout, tout vient de Chine en ce moment, la reprise en Angleterre, elle, est, elle, est, elle, elle, elle a un horizon qui est très court. Ça fait à peine une semaine que les Anglais retravaillent de façon vraiment efficiente. Ils étaient avec 20% d'occupation dans les usines. Donc, c'est normal qu'ils soient out of stock sur ce produit. Et il faut leur laisser le temps de relancer la production et de, de pouvoir de nouveau nourrir les commandes. Donc, je pense qu'il est urgent de ne pas se presser. Il est urgent de ne pas fantasmer, surtout. Hein, sur ce que l'on dit ou sur ce que l'on croit lire, il faut lire les choses euh, comme elles sont écrites. à ce jour, il conseille de stopper les précommandes. Point barre, à aucun moment, ils n'ont parlé de euh, one-shot et euh, de fin euh, de l'édition. Ils vont certainement pas tuer euh, le, la, la poule aux œufs d'or euh, qu'est ce jeu. C'est un jeu sur lequel ils s'investissent énormément. Euh, quand on voit euh, les grappes et quand on sait combien euh, coûte un moule, je peux vous dire qu'ils n'ont pas fait ça pour faire un one-shot. En plus, euh, je vous rappelle qu'il y a un roman hein, qui est sorti que je vous conseille vivement, qui va vous permettre d'y voir un petit peu plus clair sur ce qui s'est passé avant, en fait, euh, la sortie de la, de la cité maudite. Ça vous permet euh, d'avoir un petit peu de fluff, de connaître un petit peu, en fait, le caractère de chaque personnage. Donc, ben, euh, quitte à faire, euh, pour prendre votre mal en patience, n'hésitez pas à vous référer à ce roman j'ai parlé de la cité maudite évidemment je parle de la sortie de The der chasse mais la cour écarlate avec les personnages qui y sont associés je pense que comme beaucoup de boîtes de underworld celle ci sera également achetée pour les figurines qui sont à l'intérieur en tout cas ce sera mon cas parce que moi j'ai arrêté de jouer underworld le côté p win ne m'intéressait pas du tout et puis comme j'ai raté pas mal de sorties bah, je suis complètement à la rue par contre étant donné que j'envisage de me lancer dans edge of sigmar en version 3 et avec la euh, armée euh, des, euh, des vampires et ben cette boîte là je peux pas passer à côté le gros avantage et la grande intelligence euh, économique de games workshop c'est de faire du crossplay et à ne pas euh, manquer ces figurines là seront crossplay et elles sont tellement belles que de toute façon ben voilà je suis une victime allez on passe directement aux sorties euh, de games workshop avec notamment cette énorme démon, un bel accord qui va sortir dans deux versions. Il est compatible à la fois dans Edge of Sigmar et dans Warhammer 40k. C'est quand même assez sympa, je trouve. Vous aurez la possibilité dans la boîte de customiser votre plateau pour avoir soit un Primaris décédé soit un personnage de Edge of Sigmar en fonction de la faction, que, enfin, du jeu dans lequel vous voulez le jouer. Il sera accompagné de son book de règles exclusivement dédié à ce personnage-là. Alors attention, ce book, lui, euh, n'est euh, fait que pour supporter euh, la version Edge of Sigmar. Vous n'avez pour l'instant pas d'informations euh, de jeu pour euh, Warhammer 40K, si ce n'est sa fiche de perso qui est, euh, sera disponible dans la boîte que vous achèterez. Mais euh, un book devrait, j'imagine, sortir, mais pour l'instant, il n'est pas disponible, même si on vous dit dans la boîte qu'il faut euh, vous y faire référence. Allez, on part aux sorties de X-Wing avec trois gros packs. Vous savez que maintenant, c'est la grande mode pour X-Wing de sortir ces grosses boîtes avec trois vaisseaux à l'intérieur. On en aura un pour l'Empire. Un pour la rébellion et puis un pour euh, les scélérats. Euh, très intéressant les compositions euh, qui sont euh, présentées. Les vaisseaux sont de toute beauté. Et puis ben, par exemple pour les scélérats, ce sera euh, euh, l'entrée, enfin la passibilité, enfin de pouvoir jouer euh, la force. C'est vrai que c'était une valeur qu'ils n'avaient pas. Et euh, bah, là ils vont pouvoir enfin euh, intégrer euh, des euh, Jedi, enfin en tout cas des personnages qui sont influencés par la force dans leur section. C'est un juste retour des choses. Côté jeu de plateau, je voulais vous parler de The Specialist, euh, qui est un jeu plutôt sympa dans lequel vous allez devoir constituer en fait une team de spécialistes pour faire des casses. Euh, donc euh, voilà, c'est un, un jeu euh, euh, euh, où vous allez devoir euh, euh, Acquérir des dés. Grâce à ces dés-là, vous allez pouvoir acheter des profils de cambrioleurs et en fonction des profils de cambrioleurs que vous aurez réussi à capitaliser, vous pourrez vous orienter sur certains profils de casse dans euh, les villes qui vous sont euh, proposées. Dans le jeu, vous ne pouvez faire qu'un seul casse par ville, puisqu'à partir du moment où vous avez fait un casse, vous êtes connu des forces de l'ordre et il faut basculer sur une autre ville. Et bien entendu, ben, euh, pour pouvoir procéder aux casse en question, il faut euh, essayer de créer la team idéal, donc voilà, The spécialiste c'est euh, à la fois un jeu de stratégie et puis je pense que c'est vraiment sympa, alors bien sûr celui qui aura réussi à faire le plus euh, de casse et qui aura été euh, le plus riche à la fin de la partie euh, la remportera, euh, de ce côté là il euh, n'y a rien d'exceptionnel, mais je trouve que les mécanismes de recrutement sont assez intéressants et euh, bien euh, piloter en fait sa team pour qu'elle soit à la fois polyvalente et experte pour pouvoir ensuite répondre aux exigences du plateau, ça peut être vraiment sympa voilà, ça s'appelle The Specialist et c'est chez Asmodee. Chez Asmodee, toujours, on aura Dream Quest, moi qui est un jeu qui m'intéresse puisque je vais pouvoir y jouer avec Calliope. Euh, il est orienté euh, familial avec des parties de 30 minutes euh, à partir de 6 ans. Donc euh, ça colle totalement euh, à mon profil et, et au sien. Voilà, Je pense que quand je recevrai le jeu, je ferai un let's play euh, avec elle et puis euh, vous verrez ce qu'il en est. C'est un, un livre d'aventure hein, qui se feuillette avec euh, des cartes de personnages où le papa joue un personnage et puis votre fille ou votre fils joue, joue avec vous. Et puis, il y a une particularité. Alors, je n'ai pas encore totalement euh, tous les détails, mais quand vous avez fini le jeu, euh, vous, envoyez, vous, vous allez sur un site internet et en fait, il vous imprime le livre de l'histoire, de l'aventure que vous avez vécu Donc, je trouve ça plutôt intéressant. Je pense qu'on va essayer d'aller au bout de cette démarche pour pouvoir vous présenter le résultat. Mais moi, j'ai hâte, en fait, de pouvoir jouer avec elle parce que je trouve que c'est intéressant de jouer avec, avec son enfance surtout dans un système coop comme ça. Euh, c'est adapté à son âge, donc on en reparlera certainement. Soit dans un live sur YouTube, soit dans un live sur Twitch, car je vous rappelle que euh, la page est également ouverte sur Twitch, sur laquelle euh, je fais euh, des vidéos de peinture, mais surtout beaucoup de gaming, euh, jeux vidéo, et puis ben, pourquoi pas, euh, on fera un petit, une petite partie euh, de, de Quest sur, euh, sur Twitch. Donc n'hésitez pas à m'y rejoindre. Le lien est sous la vidéo. Allez côté sortie pour Dystopia Noir, On va également, hop, faut pas que ça brille. Voilà, hop, et mettre comme ça. Il y a les électeurs euh, qui euh, vont, vont sortir le Battle 7 des électeurs avec un battleship, deux euh, cruisers et euh, quatre euh, frégates euh, qui, euh, qui est euh, dorénavant euh, disponible. Et puis, vous aurez également hop là, la sortie des euh, Ning-Jing également en Battle Fleet euh, 7, avec là aussi un battleship, euh, deux cruisers et euh, quatre euh, Shanghai euh, classe euh, frégate. Bon, là, on est sur deux sorties bien différentes, hein, puisque avec les électors, euh, on est plus sur du, de la force et de la customisation, alors que pour les ninjing, là, on est plus sur des mouvements euh, de l'agilité et, euh, et, on va dire, de la vitesse. Hein. Ils, ont, ils ont quand même beaucoup moins de coque et de, et de capacité à, à, à se prendre des coups, mais ils sont plus rapides et plus agiles. Euh... Quelques infos sur Dystopian, euh, je vous rappelle que le jeu est euh, traduit euh, en français, que sur le site euh, internet euh, du jeu, vous pouvez retrouver les règles euh, en français, en télécharger en PDF, que vous pouvez retrouver toutes les cartes du jeu également euh, en français. Euh, ils ont également traduit la Quick Rule, donc ça c'est un bon point, j'avais dit que je le ferais, mais du coup ils m'ont devancé, comme ça c'est fait, tant mieux et c'est bien fait Toujours le point négatif c'est que euh, dans ces boîtes en fait il n'y a rien du tout, c'est à dire que vous n'avez même pas de notice de montage, les notices de montage elles sont à télécharger sur le site, ça c'est pas vraiment dommageable, par contre les cartes euh, des euh, bateaux sont toujours téléchargeables exclusivement sur le site et elles sont exclusivement en anglais. Euh, bon on n'est pas sur une carte euh, en mode euh, en mode star wars légion hein. on est quand même sur une carte assez conséquente assez dense avec les informations qui sont dessus et je trouve dommage de proposer l'intégralité de la traduction euh, en français, livre de règles, les cartes qui sont dedans, les cartes de victoire, euh, toutes ces choses-là, et puis euh, bah, de s'arrêter là et de ne pas aller au bout de la démarche, euh, et puis de ne pas faire du full FR avec également euh, les cartes des bateaux. Euh, voilà, je trouve ça dommage, mais euh, bah, engageons qu'à un moment ou un autre, euh, ils feront euh, le pas. La démarche de mettre euh, les cartes comme ça euh, sur les sites internet, c'est que quand il y a des errata à faire, ils peuvent les faire automatiquement. Mais voilà, moi, je ne suis, je suis pas très réceptif à cette démarche. Je trouve que de mettre les cartes d'un jeu dans, dans, dans la boîte qu'on achète, c'est quand même assez important. Ça leur permet également de faire des boîtes à l'international. C'est-à-dire que ces boîtes-là, bah, comme il n'y a aucun contenu euh, rédactionnel à, à l'intérieur, ils peuvent les diffuser comme ils veulent. C'est aussi un bon moyen de toujours avoir de la pro. Peut-être aussi que d'autres éditeurs devraient s'intéresser à cette solution. Allez, j'en termine avec euh, cette petite merveille euh, que j'ai euh, trouvée il n'y a pas longtemps euh, dans un magasin euh, de BD, tout simplement. Donc, euh, Freak euh, Squeal, le, le jeu d'aventure, du coup. Alors, jeu d'aventure, jeu de rôle, hein, euh, bien entendu, on est, on est sur la version, euh, la version euh, rôliste de cette BD que vous devez absolument... Euh, connaître parce que franchement c'est euh, c'est euh, c'est vraiment euh, sympa il y a plusieurs euh, euh, saisons qui ont été euh, qui ont été produites plusieurs euh, comment dire il y a il y a, il y a des spin-offs qui ont été créés il y a des one shot qui ont été créés euh, il y a Sanctuaire enfin euh, il y a il y a vraiment plein de versions en fait de la BD qui existent il euh, y a l'original qui s'appelle Freak Squeal Et puis après il y a, y, a, y a eu d'autres arcs scénaristiques Qui ont été exploités Et puis là ils ont sorti un jeu de rôle Alors ce jeu de rôle là je suis en train de travailler dessus C'est pas un jeu Avec des mécanismes classiques euh, on est sur du D6, mais en fait, il y a un système comme ça euh, euh, de, euh, de positionnement euh, de dés euh, et d'action avec, euh, avec euh, une notion euh, de risque et puis une notion euh, de trouble, euh, toutes, ces, toutes ces valeurs. Tout ça, ça se pilote avec, avec ce plateau. On y reviendra euh, si on décide de faire une vidéo. Moi, je suis tombé amoureux de l'esthétisme du bouquin parce que franchement, euh, à l'intérieur, on retrouve toute la marque, en fait. Euh, la marque de, de, de, de, de cette BD, euh, c'est euh, voilà, du, du Made in France. Euh, c'est très très classe. C'est un ouvrage qui est très très très agréable à, à parcourir. Et euh, bon, il n'a pas été extrêmement bien reçu en fait dans l'univers euh, Roliste euh, parce qu'il euh, disait que les mécanismes n'étaient pas très très bien expliqués. Alors bon, il y a quand même pas mal de vidéos maintenant euh, qui expliquent hein, comment faire, euh, notamment sur leur site. Donc je pense qu'on y reviendra. Hum, ça sent bon le papier euh, <rire> qui va bien. C'est un univers avec euh, des élèves qui ont euh, des super pouvoirs euh, ça permet de jouer euh, à un univers euh, de super-héros, mais avec un maximum de latitude et de liberté, en fait. Ce qu'on n'a pas forcément avec euh, les euh, super-héros institutionnalisés, parce que ben, ils sont liés en fait, euh, à, leur, euh, à leur historique, à leur mythologie, alors que là, on est beaucoup plus libre. Et on peut, faire, on peut faire un peu un peu ce qu'on veut. Et moi, je trouve ça super classe. Enfin, moi, ça m'a vraiment vraiment hypé. Déjà, j'adorais la BD, mais je dois vous assurer que la lecture de cet ouvrage, ben, c'est vraiment, vraiment au top. Voilà, c'est mon coup de cœur pour cette semaine, le jeu d'aventure. Je vous mets un lien sous la description de la vidéo si vous voulez feuilleter la bête. Voilà, j'espère que cet expresso vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur l'actu hein, des jeux euh, en ce moment. Je vous donne rendez-vous sur ma chaîne Twitch, qui est une chaîne où je ne préviens pas forcément quand est-ce que je me connecte. Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'y fais du jeu vidéo, de la peinture, et puis euh, je blablade pas mal. C'est beaucoup moins, euh, comment dire, structuré que ce qu'on peut faire euh, sur YouTube. Mais voilà, moi ça me donne une bouffée euh, d'air, et puis euh, bah, je peux me connecter et puis échanger avec vous. Donc n'hésitez pas à me rejoindre, je vous mets le lien sous la vidéo.